On se rend au ciné pour aller voir Juste Ciel. C'est un film sur une petite course de vélo entre bonnes sœurs. Un film français avec... Il euh, y a pas mal d'actrices bien connues, là. je les ai plus en tête, je dirais en rentrant. Ça être une comédie bien sympa. Si, il y a Valérie Bonneton, je crois. C'est la seule que je connais, là, comme ça, de nom. Voilà. Bah, faut, je pourrais pas vous en dire plus parce que là c'est vraiment tout frais, j'ai rien vu d'autre La bande-annonce m'avait fait bien rire Et le, si le sous-titre c'est tout est permis Donc pour des nanas qui ont de la morale, ça va décaper On fait quelle caler là Un truc dans l'œil. J'arrive pas à l'enlever je vais perdre la vue juste avant d'aller au ciné, c'est quand même moche hein. la destinée quoi. Oh bah regarde, c'est ça que je vais voir justement. Allez les gars Pas le temps pour leur bêtisme. Dans Le Valois il y a les transports gratuits. Je jamais vu, incroyable. Bah, voilà, on y est. <coughs> Je me gare. Ici si c'est impossible à chaque fois. Ouf. On va taper un cristal. Oh, allez on rentre. C'est un bon petit film. Hein. C'est bon esprit, ça dure à peine une heure et demie. C'est... Euh... C'est rigolo, n'y a pas un casting euh, hyper nombreux. Les actrices sont très bonnes, mais c'est un... un film à petite ampleur, tu vois ce que je veux dire. C'est très sympa, très sympa, mais je suis content d'être allé avec la bonne. En fait, j'aurais pas mis une, j'aurais pas mis une place là dedans. Enfin, c'est ça s'adresse à un public, je pense plutôt adulte, très adulte, tu vois. Pas du tout obligé d'être croyant. Au contraire, même, ça c'est rigolo ça joue euh, des clichés très sympa il n'y a pas le temps il ah, y, y, y a un bien malheureux endroit pour tomber en panne surtout avec un truc pareil ah, allez on y est souhaitez-moi bonne chance et on rentre <coughs> Non, je ne rentre pas, je prends le temps de retourner au ciné, je suis devenu un vrai addict. Et concernant Juste Ciel, mais je voulais pas vous dire de conneries, au-delà de Valérie Bonneton qui joue une des mères, il y a une des sœurs qui est jouée par euh, Camille Chamou, qui est, enfin moi je connaissais, pour son rôle de chat alléré sur Canal+, dans le flambeau et la flamme. Ouais, qui est très très drôle dans un, un registre complètement autre, très fine, <rire> pleine d'humour aussi. Très drôle et le film il est réalisé par Laurent, Triard, Tirard, pardon, Laurent Tirard, qui a fait euh, Le Discours, euh, il a fait un, un Astérix, il a fait euh, euh, Les petits Nicolas, c'est lui. Enfin euh, voilà, donc euh, un habitué de la comédie. Celui-là est d'une moindre ampleur, mais très réussi quand même et très drôle. Et là, je vais voir un homme heureux avec Fabrice Lucchini. juste à côté du boulot donc on est déjà presque arrivé. Je me dirais par là normalement il y a plein de place. Et voilà. Je me fous de par là. J'ai faim, mes amis, du coup, avec histoires de ciné, de boulot, de machin, j'ai rien mangé. Je suis affamé. Mais bon, c'est quand même très agréable d'aller faire un petit ciné en pleine journée de boulot, n'est-ce pas Et un petit ciné avant la journée de boulot, donc. C'est une riche idée, cet abonnement, en vrai. Je suis en train de redécouvrir le cinéma, je redécouvre découvre une passion, quoi. Oh, brive va y avoir Racing Brive, ça veut dire ce week-end. Oh. Racing Brive il faudrait que j'essaye d'y aller un peu et de vous emmener au stade de, race, de Racing quand même, au stade de rugby les amis il y a quelque chose dont il fallait que je vous parle que je considère un peu tabou parce que je peux être chat noir c'est la météo forcément je vous en parle donc ça va s'inverser mais je trouve que ça fait un laps de temps assez énorme depuis la dernière fois qu'on s'est pris de l'eau sur le coin du nez et on est assez chanceux, quoi. C'est plus confortable comme ça. Je vous dis ça à tous les coups, le tournage de lundi, je vais en prendre plein la mouille. Bon, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Euh, demain, je vais au Sinoche et c'est tout. Je pense que je vous emmène, on va voir. D'ici là, en tout cas, moi, je vais manger. Faites pareil si vous en avez envie. Dormez surtout, partagez. Et puis, on se retrouve très vite pour la prochaine.